Tu ne croyais pas en moi Tu ne croyais pas en moi Tu ne croyais pas en moi Tu m'évites comme Benzema Si je perds tu vas faire quoi Tu m'appelles je vois le schéma Tu ne croyais pas en moi Tu m'évites comme Benzema Si je perds tu vas faire quoi Tu m'appelles Je vois le schéma Charlie Benzée Charlie Benzée Charlie Benzée Charlie Benzema Charlie Benzé, charlie, benzé, charlie, benzé, charlie. Ils vont se rendre compte que je suis trop fort Sur toutes tes portes je sens confort Je vous balance des métaphores Et tout ça c'est sans effort Trop de comme le condor Je charbonne quand ce condor Je suis le futur conquistador Je ferai bientôt le disque d'or Comme car montre ce que tu vaux Et regretter ta voix Ferme la gueule de tes rivaux Ils pourront tous t'idolâtrer Vas-y monte sur tes grands chevaux Mais je fais baisser leur corps. Ils m'appelleront le nouveau et voudront devenir mes potes à tes hauts pour préserver mes cervicales et tu verras tous mes textes sont d'une précision chirurgicale. Tous ces bouffons parlent trop de drogue, ils en font le champ lexical. Au micro beaucoup trop bouillant, ils sentent la chaleur tropicale.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 Chaim ja, Benzema ja, Chaim Benzema Chaim ja, Benzema ja, Benzema ja, Benzema ja, pas encore l'heure de célébrer Qui m'entoure bah c'est les vrais On t'avait dit qu'on célébrait. Fallait avancer les frais Surtout défie pas les frères Car plus personne ne les freine T'inquiète pas on a du flair Ces bolos sont les effraies L'industrie faut qu'elle comprenne Y'a de l'argent normal qu'on le prenne. On veut des changements concrets Mais en vrai fait, d'autres de gens sont prêts Pour éviter mes registres Pour mieux être numéro 10 Ils ont kiffé mes registres Les rappeurs crament rougissent En attaque je repars en trompe Une grosse frappe en en mes sons c'est tellement de la bombe La caisse de tes barres en tremble C'est une de fond en comble Écoutez c'est pas entendre Je te vois de la vallée de fond la corde oh, de l'art vient de ce temps Dans la surface je me balade La défense je la rend malade Trans violence et l'escalade Ta gommade mes a Je suis le t'es pescara Templis mon verre presque Tout est tout ça reste pas Des fois je m'enferme comme les stars Tu ne croyais pas en moi Tu m'évites comme les Zéma. Si je perds tu vas faire quoi Tu m'appelles, m'm je vois si tu ne croyais pas en moi, tu m'évites comme Benzema. Si je perds, tu vas faire quoi Tu me rappelles, je vois le schéma. Benzé, Karim Benzé, Karim Benzé, Karim Benz, Benzema, Karim Benzé, Karim Benzé, Karim Benz, Benzema.